Euh, je vais troquer ta tuc rouge pour ma petite sucre rose de princesse. Pour vous souhaiter à vous tous une, un super beau temps des fêtes, une superbe année 2021. Euh, la beauté de notre travail euh, en premier, je pense que cette année, c'était un travail d'humain, d'être au meilleur de nous-mêmes pour pouvoir accompagner les gens. Avant tout, euh, c'était un accompagnement, je pense, d'écoute, euh, de bienveillance, d'empathie. Cette année, je, il y a quand même des belles choses qui en ressortent. Il y a des cadeaux qui sont à travers toutes ces difficultés-là, euh, parce que c'est là qu'on voit que les priorités sont où, c'est la base, c'est l'humain, c'est notre cœur, c'est comment on est, euh, c'est la santé, c'est l'amour, l'amitié, la famille. Donc, euh, je, je nous souhaite à tous euh, une belle fin d'année mais un merveilleux 2021. Euh, prenons tous les apprentissages qu'on a eus en 2020 euh, et on va le propulser encore plus loin et encore plus haut en 2021. Donc, euh, si on a euh, plein de personnes qui ont bien évolué euh, pendant cette année, euh, je crois que nos organisations, par le fait même, iront mieux également en 2021. Donc, c'est vraiment un plaisir et un honneur depuis euh, quelques années maintenant d'accompagner des gens, des équipes et des organisations vers un monde meilleur au niveau du management, des ressources humaines, de l'accompagnement et du développement de compétences. Donc, c'est vraiment un plaisir et un honneur de faire partie, de m'entourer de belles personnes comme les, mes collègues de patrimoine RH et avec toutes les personnes avec qui on travaille, que ce soit des clients, des collègues, des collaborateurs peu importe, personnes qui ont croisé notre vie cette année, je vous en remercie parce que c'est toujours un cadeau à travers tout ça, même dans les difficultés. Que de tout cœur, je vous envoie tout, euh, tout mon amour, du plaisir, du bonheur pour cette belle année, ces belles fêtes qui s'en viennent. Même si elles sont différentes, il y aura assurément des bons moments. Merci, joyeux Noël, bye bye!